Je m'appelle Tristan Sévelec, je travaille à la Pave en tant que consultant écologue. Alors dans le cadre de nos études, on intervient euh, en différentes époques pour pouvoir euh, étudier le panel d'espèces que l'on peut rencontrer sur un site. Donc aussi bien en, en mars-avril pour les, étudier les amphibiens, euh, au printemps-été pour les oiseaux, les, les chauves-souris, étudier la flore. Euh, on étudie les oiseaux hivernants également et, et un, quelque chose d'important également, on étudie les, les zones humides que l'on identifie selon différents critères, on sur le sol, au niveau des, de la pédologie ou de la végétation pour caractériser les habitats. Alors je réalise ces différentes études, donc diagnostic écologique notamment, dans le cadre d'études réglementaires, pour faire un état des lieux complet du, du, du site, voilà, pour pouvoir identifier les différents enjeux qu'on peut rencontrer les espèces protégées, les espèces menacées, selon différents référentiels dont on dispose pour, euh, pour tabler sur l'enjeu des espèces et des habitats, etc. À partir de là, le projet que le porteur de, de projet euh, veut mettre en place sur tel site, euh, ce diagnostic écologique permettra d'adapter le projet au, au site. Dans un milieu comme, comme, comme aujourd'hui, on, on a des milieux particuliers qu'il faudrait peut-être euh, tout d'abord éviter, tout simplement, le projet ne s'implante pas sur, le, sur ce site, ou on réduit l'impact du projet en mettant en décalant les, les dates d'implantation du, du projet sur le site, pour pas que par exemple ça n'impacte des espèces qui nichent à telle époque, ou simplement euh, si, si l'évitement ou la réduction ne sont pas possibles, euh, compenser les milieux qui seront euh, impactés à ce moment-là. On, on développe, nous, des mesures en tant qu'écologue, qu des, des mesures adaptées euh, au projet, à différents types de projets. Voilà.